Eh bien, salut à toutes et à tous, la même Compagnie il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Je suis très excité de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, sur Grand Utopia, plus précisément. Et vous voyez le décor derrière, nous sommes à Akokan Island, bien sûr, l'île tropicale de Grand Utopia. Ne faites pas attention à ce camion qui passe à travers le poteau, puisque nous sommes sur une route qui n'est pas officielle. Les amis, voici le véhicule du jour qui est donc un Ford F-150 Raptor, 444 chevaux, je ne sais pas si dans la vraie vie euh, c'est ce nombre de chevaux, mais en tout cas c'est un véhicule tout terrain plutôt joli, que je me suis euh, octroyé de me faire le, le plaisir de l'avoir, pour aujourd'hui explorer des petites routes sympathiques, et à la fin de la vidéo, eh bien, nous allons... Euh, préparer le prochain épisode Où on va faire des convois exceptionnels Les amis, cette vidéo va être incroyable Nous sommes où là Nous sommes où Nous sommes donc à Akokane Island Je le rappelle, Grand Utopia c'est ici L'île tropicale de Cuba, comme j'aime bien l'appeler Ici, à Port Méli, Avec quelques routes ici et là Mais vous le savez, et probablement des zones cachées Et notamment là où je suis, c'est une zone pointillée Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à découvrir Alors bien sûr L'idée c'est de pas tout spoiler, le but c'est que tout le monde puisse découvrir Et puis surtout bah, quand il y aura des futures mises à jour Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance My goodness également n'est pas peur, hein. euh, tout va bien se passer Hop, on rentre dans ce <rire> beau véhicule qui est un petit peu, bon le tableau de bord il, il est pas très fonctionnel Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on ait un véhicule tout terrain Alors je roule également en, en manuel, j'ai oublié de, de, le, de le préciser Alors attendez, hop, je, je, je mets juste mon siège correctement parce que là je suis un petit peu dans le... Un petit peu dans la sauce, voilà, là c'est plutôt pas mal. Je recentre ma caméra et là normalement on sera plutôt pas mal. Je vous montre le GPS, donc voilà, on est sur une euh, sur une route pointillée assez sympa. Limite ça pourrait être là mon ma maison. Vous vous souvenez dans un épisode je vous parlais de bah, que j'aimerais bien avoir une maison sur Grand Utopia. Et ben littéralement ici ça pourrait être euh, pourrait être vraiment sympa. C'est c'est vraiment l'idée euh, l'idéal. Hop. Donc aujourd'hui pour cette vidéo on va découvrir des routes. Et là vous voyez je viens de la gauche là. Je viens de la gauche, mais si je vais tout droit. Regardez-moi ça, voilà pourquoi j'ai pris ce véhicule Parce qu'on a des petits chemins de terre Donc on est là vraiment pour explorer sans trop spoiler Mais se faire le petit plaisir De voir les, les routes cachées Alors déjà là vous voyez ça ne m'affiche pas les pointillés sur le GPS Donc c'est que c'était pas prévu Si il y a Les routes pointillées ça veut dire que c'était prévu Mais s'il n'y a pas les pointillés Ça veut dire que c'était pas prévu et que par conséquent Ce ne sera pas parfait et en effet regardez voilà, Je suis bloqué par des textures Donc on va pas chercher à aller plus loin. Ce sera probablement pour les prochaines mises à jour. Mais déjà, on a des belles petites maisons par ici. Hop Allez, on va se barrer d'ici et on va explorer de nouvelles routes. Et franchement, le véhicule, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est dommage qu'ils soit un peu bugué de l'intérieur. Le bruit également qui est un petit, peu <coughs> un petit peu particulier. Ok, donc là, on a vu. On va prendre à droite directement. Et on va essayer vraiment de fouiller de fond en comble C'est à dire que là Alors on va laisser passer la voiture Elle tourne à droite c'est bon Si là je vais à droite hein. On va se retrouver à un cul de sac juste après Attendez c'est Je suis assez curieux J'espère que ça vous plaît ce genre d'épisode vraiment en exploration Regardez moi ce truc c'est monstrueux Oh attendez il y a un chemin à gauche Il y a un chemin à gauche Il y a un chemin à droite Déjà on va aller à droite Parce que j'y suis encore jamais allé et c'est ça ce qui est chouette c'est que j'ai pas tant roulé sur Akokan Island étant donné qu'il y a pas encore grand chose. Sauf qu'en réalité c'est faux. C'est juste qu'il y a des routes cachées à mon avis. Ok on a un hôtel. Oh là là là là, j'aurais pu commencer la vidéo là carrément. Oh ça c'est sympa ça. Ok on peut faire une coupure ici si on veut. C'est un hôtel. Oh c'est magnifique. Oh c'est chouette. Ok. Bon, c'est pas une route cachée encore. Hein. Nous, on, nous, on est là pour chercher les routes cachées. Hop. Bon, là, le véhicule, il est pas trop fait pour passer par là, visiblement, mais... Ok, lui, il va à l'hôtel. Alors là, si je vais tout droit, je pense, en voyant le GPS, ouais, que ça va rejoindre la, la route principale. Donc, on va descendre par là tout à l'heure, je pense. Là, si je vais là-bas, il se passe quoi On va aller voir. T'as comme je suis curieux Ça, c'est les petites vidéos détente où on fait pas de, de livraison, mais... Alors j'ai deux employés maintenant qui travaillent pour moi Vous inquiétez pas Alors là il faut aller à gauche Si on va à gauche on sait c'est une entreprise On a déjà livré là-bas Mais si je vais tout droit C'est ça la vraie question Si je vais tout droit Ok on quitte Pormélie Réserve naturelle utopienne Attention vous pénétrez dans une zone naturelle protégée Oh, oh là là, l'easter egg Oh l'easter egg de zinzin Allez on va essayer d'y aller Et on va pas trop spoiler si jamais Parce que ce sera peut-être pour une prochaine mise à jour Et voyez les pointiers ne se font pas Les pointiers ne se font pas Donc je n'ai rien à faire là Oh c'est incroyable Ok on va rouler tranquille Oh là là On est en plein dans les tropiques En train de s'aventurer dans la savane Dans une réserve naturelle Oh ça c'est fort quand même Ça c'est très très fort et là on va rentrer dans un tunnel Bon à tout moment je tombe dans le vide Là, On va peut-être pas aller plus loin On va peut-être pas aller plus loin je sais que, que ça vous exciterait Ah regardez c'est un fichier PNG au bout Ok ok donc c'est pas pour Eh les gars oh, eh, Vous avez très bien compris Les prochaines mises à jour vont être folles Donc les gars n'hésitez pas à choper à Cocon Island Je pense que ça va, va, voil... ça va valoir pardon, le coup pour les prochaines fois Ok Là, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Oh, une réserve naturelle, quoi. Vas-y, on va descendre à fond les ballons. De toute façon, mon véhicule, il a des suspensions de baiser. Hop là. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, Wow Eh ben, sachez que je suis un pilote de fou, hein Voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre le petit like également si la vidéo vous plaît. Parce qu'attendez, hein. Vous inquiétez pas, que là, on va découvrir des routes incroyables au bord de l'eau. J'en suis persuadé. Là, on va descendre au bord de la mer. Et on va forcément découvrir des routes qu'on n'a jamais vues, Et encore moins en camion hein. Encore moins en camion euh, Si je vais à droite attendez On va terminer euh, cette, ce secteur d'accord On va vraiment fouiller de fond en comble l'île je pense Donc là à droite il y a l'entreprise où on a livré d'accord Mais là à gauche Ah ah Ah ah Ok ils me disent c'est un cul de sac Ah oui c'est vraiment un cul de sac Oh j'ai le seum je suis dégoûté D'accord, bon, c'est vraiment un cul-de-sac. Bon, bah, fallait essayer. Fallait essayer, on va, pas les... on va pas déranger les gens. Hop, on va se barrer direct. Hop là, c'est un plaisir de rouler en manuel, par contre. Hein. C'est vraiment un kiff, hein. faut le savoir. D'ailleurs, la prochaine vidéo, euh, vous allez voir là, le, le, à la fin de cette vidéo, le camion de malade que j'ai préparé vraiment. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on fera du convoi exceptionnel et je roulerai en manuel. Ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment génial. Hop Bon niveau patate c'est pas trop ça en vrai. Après c'est pas non plus une voiture de course, ça c'est clair. Là à droite. On avait dit que j'irais à droite. Ok, ça raccourci. Nouveau passage, voilà. C'est ça qu'on veut voir. Bon du coup c'est qu'un raccourci hein. C'est qu'un raccourci, mais c'est toujours sympa. Ok, attendez, attendez, attendez, attendez. Parce que là, du coup. A gauche ça rejoint ce qu'on connaît déjà Mais à droite Oh ah, Tu me laisses passer Merci Ah Donc à gauche on connaît, ok Par contre à droite C'est en pointier oh Ok let's go Ok let's go ça veut dire qu'on a le droit d'aller là Ok Ok ça ça va me plaire Oh purée les amis L'île elle, elle a pas fini de nous surprendre hein. Franchement pour moi à Coca Island au début Tu vois c'était juste deux, deux routes principales Globalement hein, pour vulgariser Et en fait vous voyez déjà c'est plus complexe que ça C'est plus complet Wesh ça va à gauche Et ça va tout droit aussi Non il y a trop de chemin c'est trop Je sais déjà pas où aller Vas-y je vais tout droit Je vais tout droit comme ça on verra s'il y a les pointillés ou pas Et il y a pas les pointillés Donc comme ça on sait qu'on pourra euh, refaire demi-tour Par contre je vais voir jusqu'où ça va je pense que ça peut rejoindre là-haut euh... euh, Voilà c'est un cul-de-sac pour le moment voilà. C'est un cul-de-sac c'est normal Donc hop on va pas aller plus loin Ce sera pour les prochaines mises à jour Très probablement Oh ça va être incroyable Vraiment my MyGodness il fait un boulot monstre Et je compte encore sur vous J'ai l'impression qu'à qu chaque fois on voilà, on le sauce de ouf Mais c'est vrai hein. C'est vraiment vrai les gars N'hésitez pas en commentaire à mettre des petits messages de soutien à my goodness, quand même. Bravo pour son boulot Et où c'est qu'on arrive là ça rejoint la route principale Et en fait pas du tout Parce qu'en fait on passe par dessus D'accord on passe par dessus carrément oh Et on passait toujours par là en bas Sans savoir qu'on pouvait passer par au dessus C'est C'est dingue Ah ouais ouais, ouais. Et voilà il y a une route au bord de la mer Je l'avais dit hein Je l'avais dit qu'on allait pouvoir aller au bord de l'eau hein. Oh purée c'est incroyable Tout ça c'est en pointillé Vas-y je suis chaud j'espère my goodness tu m'en veux pas qu'on fasse ça en vidéo Au contraire tu vois euh, ça montre euh, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir Et euh, à découvrir par soi-même Donc vraiment n'hésitez pas les amis Bon je roule un peu comme un cochon hein. Là on quitte Port d'accord Et là ça va rejoindre la route là Non même pas Si je vais à droite ça rejoint la route oh si je vais à droite ça rejoint la route qu'on connaît déjà d'accord Eh bah ben, je vais aller à gauche. Ah c'est gênant. Je me laisse passer. C'est gentil. Ok. On va à gauche et là on est au plus proche de l'eau. Oh là là le truc de dingue. Donc c'était bel et bien possible. C'est hey, franchement c'est magnifique. Parce que vous voyez il a il a tout décoré ici, je veux dire il a pas laissé de, de, de fichiers buggés, c'est comme si c'était une vraie route quoi. Enfin c'est une vraie route, c'est juste qu'il l'a caché sur le GPS et je trouve ça génial. Ça, ça permet de faire durer le, le plaisir en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Là, on est sur un truc assez sympa. Hein. <rire> Là, on est sur un truc assez sympa. Là, j'ai juste envie de me poser au bord de l'eau. Ah ouais. Ah ouais. Eh oui, et là il y a la route principale à gauche Sans savoir qu'on pouvait euh, être sur cette petite route Non c'est un truc de zinzin Et donc là on rejoint notre, euh, notre route principale D'accord D'accord, d'accord, d'accord Donc là on découvre plus rien Bah écoutez et c'est qu'on va pouvoir encore euh... Alors j'ai une petite technique pour trouver les routes aussi secrètes Ma petite technique c'est ouvrir le GPS Et regardez déjà les, les petits pointiers T'ouvres le GPS et tu regardes là Déjà tu vois ici Là, t'as un crochet là. Là, tout droit, il y a un crochet également. Là, il y a un crochet également. Donc, tout ça, là également, il y a un crochet. Tout ça, c'est à mon avis, c'est des endroits où on peut aller. Donc, de ce pas, eh bon, déjà, on va aller tout droit. Oui, tout à fait, on va aller tout droit, bien sûr. Allez, go. Alors, si les pointillés apparaissent, c'est bon. Si ça apparaît pas, on fera demi-tour. Et ça apparaît. Allez, oh là là, la plage. Oh, oh c'est vraiment ouf. J'adore. On est sur American Truck Simulator là. Hein. <rire> enfin, non, on est sur Euro Truck. Mais je veux dire, on se croirait sur American Truck quoi. Oh, le truc de ouf. Donc là, on peut aller à droite ou à gauche. Euh, tout droit ou à gauche. Vous avez progressé. Ah, je suis passé le niveau 25. Incroyable. Comme dit, mes employés bossent pour moi. C'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe, les amis. J'espère que vous kiffez. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Vraiment, on va, on va se faire kiffer. Ah j'ai envie d'aller sur la plage Ah j'ai vraiment envie d'aller sur la plage Bon là si je vais à gauche on sait ce qui se passe hein. On va rejoindre la route principale Oh on peut même monter visiblement Ok On va déjà faire une boucle par là Wesh Ok c'est comme là où on a commencé la vidéo C'est exactement comme là où on a commencé la vidéo Mais c'est pas ici qu'on a commencé la vidéo hein. Mais ça pourrait Ça pourrait s'y apparenter hein. Nice Ok, bon là on va aller à droite Alors, vous m'excuserez Ici c'est chez moi, il hein. faut le savoir que Akokan Island c'est chez moi hein. je, je me suis euh, approprié Cet endroit euh, Je veux dire, je, je suis un peu la milice Je suis un peu la milice de Akokan Island J'en ai rien à foutre Et ceux qui sont pas contents c'est pareil Ici c'est chez moi, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici Nouveau passage, oh là là on peut aller à droite ou à gauche Alors, si on va à gauche ça va rejoindre la route On sait, si on va à droite ça va probablement être encore un cul-de-sac Comme on a vu tout à l'heure C'est exactement ça Et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment chouette Il n'y a pas besoin d'en faire trop C'est justement réaliste pour, euh, bah pour les logements Hop là, paf la branche ah, C'est vraiment pas mal bah, Écoutez, on va aller tout droit Comme ça, on va rejoindre la route Oh, il y a un chemin à droite, à droite. Ok, ok Ok, vas-y go vas-y go ok et ça va également rejoindre là-haut non c'est un truc de ouf et hey, my godness hein. tu sais comment nous régaler hein. tu sais comment nous régaler j'ai très très des prochaines mises à jour alors le problème c'est que my godness il s'est mis des épines dans le pied parce que à la fois il est en train évidemment de continuer grand utopia en lui-même donc tout ce qui est gratuit Ah, c'est apparu d'un coup tout ce qui est gratuit euh, également, MyGotopia il travaille dessus. Il doit travailler en même temps sur son nouvel add-on de l'Angleterre. En, en gros, il, il, il enchaîne plein de trucs quoi. Il enchaîne plein de trucs et donc, euh, donc c'est pas facile quoi. C'est pas facile. Tu vois, c'est comme les youtubeurs qui font plusieurs types de contenus sur youtube et, et, et ils arrivent pas à régaler en même temps ceux qui attendent du Planet Coaster, ceux, ceux qui attendent du Euro Truck, ceux qui attendent du Sons of the Forest. Voilà, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde en même temps parce que tu peux pas faire tout en même temps. Chaque chose en son temps. Et donc voilà, c'est un petit peu, un petit peu le, le. Le challenge. Le challenge de my goodness. Donc on va partir à droite. Et encore, vous savez quoi Il y a un truc qui m'excite un peu, j'aimerais bien savoir. Le rond-point là. Si ça mène à quelque part là. Et ce serait vraiment trop stylé pour le coup. Euh, donc on va aller voir là. Là je pense pas qu'il y ait de trucs secrets, peut-être ici à la limite. Et je suis pas convaincu. Euh, donc là on sait que c'est un cul-de-sac Clac c'est un cul-de-sac pour le moment également Et là ça doit continuer je pense un cul-de-sac également pour le moment Bon On va déjà continuer cette route là et on va redescendre Et on va voir d'accord ça, ça me paraît être une bonne idée Et qu'est-ce que c'est que ça Ah oh, c'est aussi un cul-de-sac d'accord Ok d'accord Allez ça part Allez maintenant on va tout redescendre A nouveau il y a beaucoup de véhicules quand même ici hein. Alors qu'ils rentrent même pas chez eux. Hop, angle mort, ouais, bien vu. Voilà. Bon, évidemment vous inquiétez pas, hein. quand on va reprendre le camion, je roulerai euh... Je roulerai de manière un peu plus cohérente. Et là je vous l'ai dit, ici c'est chez moi. Je suis la milice de Akokan Island. Hop Ça part ici. Et on prend à gauche. Bon, je mets pas les clignotants, de toute façon on les voit pas donc. <rire> Hop là Donc là, la route principale, bien connue. Et là, le giratoire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à gauche Parce que j'ai jamais osé y aller en camion, souvenez-vous. Ah oui Si, si, si, si, si, si. Oh. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Ok. Ok. Ça doit faire partie de la réserve naturelle. Oh, on a le droit d'y aller. On a le droit d'y aller, c'est des pointiers. Oh là là. Alors là, my goodness. Allez, go. Qu'est-ce que ça va être ce truc On va y aller tranquille Là on est en mode safari mon pote Déjà ça peut pas rejoindre les autres routes pointiers qu'on a, qu a vues. Là je suis parti en, en cacahuète Je pense que ça va rejoindre tout là-haut Et ce sera parfait parce que c'est là-haut qu'il faudra qu'on qu termine la vidéo Mais Oh là là c'est vraiment sauvage C'est vraiment sauvage et j'aime ça Est-ce qu'on peut voir s'il y a moyen de faire des, des petites captures d'écran Oh là là Oh hey. Je cherche même pas à faire mieux C'est juste parfait, une petite inclinaison quand même Changer un petit peu le, le, le temps Eh, hey. bougez pas comme ça avec les ombres Voilà, parfait, incroyable Vas-y, continuons, on continue d'avancer Et la petite vue à gauche Très bien Moi, ce qui me fait kiffer, c'est ces grands grands palmiers là. Oh là là Vas-y, j'en profite de faire des petits screenshots, les gars Oh là là non c'est... On est sur Eurotruck là ou on n'est pas... Ouais My Godness, il arrive à nous faire croire qu'on n'est plus sur, sur Eurotruck Et ça c'est fort, et ça c'est très très fort J'adore Tout est beau là Tu peux faire les captures d'écran comme tu veux, tout est beau Et en effet je pense que ça va rejoindre la route principale là-haut C'est même pas sûr C'est même pas sûr Wesh Les têtes à queue par contre Ok si ça retourne à gauche Ah ça part tout seul Ça part tout seul Ouais ah, c'est bon ça rejoint là-haut Parfait Incroyable Petite vidéo détente, petite vidéo de chill À tout moment on meurt Mais j'espère que vous kiffez Et attendez, oh, on pourrait aller tout droit Mais c'est interdit au moteur Donc là la réserve naturelle je pense là-haut par contre les pointiers continuent attendez les pointiers continuent quand même malgré le panneau et vous connaissez my godness des fois il fait des, des trucs comme ça mais on peut passer à travers je dis ça je dis rien on essaye est-ce que c'est transparent ah non <rire> c'est pas transparent d'accord je me suis dit sur malentendu Ouais, mais si les pointiers continuent c'est qu'il y a une raison et moi j'ai besoin de savoir pourquoi alors on y va Hop là Et oui ça continue messieurs dames Ça continue messieurs dames On va avoir une surprise je sais pas pourquoi On va avoir une surprise Ah non c'est vraiment la fin pour le coup C'est vraiment la fin D'accord On va essayer de faire un demi-tour pas trop chaotique Ce serait pas mal Ok. Ah putain on est vraiment dans la Bah là c'est naturel quoi je n'arrive Ok c'est bon Là c'est naturel Allô Voilà Allez On va pouvoir rejoindre la route principale Je vais récupérer mon camion Mon nouveau camion pour les convois exceptionnels Et j'espère que vous allez le kiffer Parce que je me suis fait justement plaisir Hop On passe dans les feuillages, le véhicule est fait pour. Hein. Euh... Bah alors les copains. Il y a eu un, un accident. Eh hey, mais attendez mais c'est quoi cette route J'ai jamais vu cette route là. J'ai jamais vu cette route là. Ah si, on était déjà passé par là une fois. On était déjà passé par là une fois en live. Alors pas sur cette sauvegarde hein, bien sûr, mais à l'époque on était passé par là sans savoir que c'était possible, d'accord. Ah c'est excellent Bon du coup moi ouais, il faut que j'aille à gauche Hop Vous m'excuserez messieurs dames Voilà Ça fait des bruits de, de poussin euh... <rire> Les suspensions du truc Voilà On rentre de nouveau dans Portmélie. Ah À la bonne heure À la bonne heure À la bonne heure Et moi du coup mon garage il est là Mon garage il est là Allez les amis Rebienvenue chez moi Une vraie route Et franchement bravo my godness hein. Encore une fois en commentaire les gars Hop là mon garage il est juste ici Je vais récupérer mon camion Et vous me dites ce que vous en pensez A tout de suite les amis Voilà les amis, est-ce que c'est pas un petit peu la classe Je suis reparti sur un Volvo, les amis. Un Volvo plutôt traditionnel, mais que j'ai recustomisé comme un keke. J'ai voulu faire un clin d'œil à mes débuts, à mes tout débuts sur Euro Truck Simulator 2. Souvenez-vous, il y a bah, en 2020, quoi, quand j'ai commencé le jeu et que je n'y connaissais rien. Justement, où j'ai fait un camion de keke, un camion tuning avec je ne sais combien de roues, etc. Donc j'ai voulu vraiment faire pareil et en faire un joli petit camion qu'on voit exceptionnel. En plus, comme si ça suffisait pas, regardez, clignotant gauche... Clignotant droit, voilà comme si ça suffisait pas, voilà comme ça on est sûr, les warnings <rire> voilà donc on est quand même sur un truc assez sympa <rire> Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Moi je suis trop content je pense qu'on va se régaler euh, 12 vitesses donc en manuel Donc c'est du 2-4-6 hein. 2 4 6 8 10 et 12 vitesse marche arrière bien sûr Donc euh, donc voilà un petit peu pour ça L'intérieur encore une fois je remercie Fox pour toutes ces décorations que j'ai un petit peu changées euh, j'ai oublié de vous présenter Virginia, voilà, Virginia qui est avec moi non pas Virginie la mauvaise euh, donc voilà un petit peu les, les décorations qui ont, qui ont changé euh, notamment, euh, bah, notamment la tablette également là-bas, et puis sur le volant le logo Youtube c'est la classe, ça. ouais le petit logo Youtube c'est cool ça, c'est vraiment cool, merci Fox encore et donc les amis on se retrouve dans le prochain épisode pour du convoi exceptionnel dans Grand Utopia. Voilà, on va quitter, je pense, à Coca-Cola Island. On va voir comment ça va se passer en fonction des livraisons qui seront possibles. Et on va faire du convoi exceptionnel sur cette map exceptionnelle. Littéralement. J'adore, j'adore, j'adore et je vous adore. J'espère que vous avez adoré cet épisode. Si c'est le cas, vous mettez un maximum de likes, maximum de commentaires et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous Ciao tout le monde